Bonjour à toutes et à tous, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on m'avait fait des fonds de cartes et j'avais euh, notamment celui-ci un peu, euh, plus, je sais pas, girafe, tacheté. Euh, J'ai eu énormément de mal à m'en occuper, je ne m'en suis pas occupée d'ailleurs, je vais le faire euh, à la caméra. Euh, J'ai préparé donc euh, l'enveloppe, la base de cartes, euh, toujours euh, double, parce que c'est ce que je préfère en termes de fini. Euh, comme je n'avais pas vraiment d'idée, j'ai essayé de penser un petit peu euh, en dehors de d'habitude, de en dehors de la boîte euh, parce que mes tampons, mes, mon matériel ne me plaisait pas par rapport à ça ou en fait c'est plutôt le fond qui me plaît pas parce que j'aime pas du tout les tâches euh, et les motifs animaux c'est pas mon truc non plus. Euh, et puis j'ai vu ça et je me suis dit, à la place de taches de motifs de fourrure euh, animale, on pourrait aussi voir des reflets dans l'eau, ce genre de choses. Euh, ce que je vais faire, c'est que euh, j'ai cette carte qui a été mise dans ma commande craftelier, donc au passage, euh, euh, c'est pas une pub rémunérée ou je sais pas quoi, mais j'aime bien ce qu'ils font, parce qu'ils sont vraiment pas chers, c'est euh, une boîte espagnole, je pense. Euh, ils ont des bons produits et... Euh, et ils sont beaucoup moins chers que la plupart des concurrents. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, souvent, ils mettent une petite euh, carte euh, publicitaire, mignonne avec, et... Euh... Celle-ci, je les trouvée magnifique avec ces baleines et tout. Euh, donc, je les conserve pendant un temps et puis, euh, quand elles sont abîmées parce qu'elles ont traîné sur mon bureau, euh, je, les, je les jette. Ou alors, euh, je découpe une partie, j'en fais un marque-page, je... etc. Et là, en fait, ces baleines, je vais essayer de prendre mon temps, de les découper proprement et euh, de voir s'il n'y a pas moyen de, euh, de mettre ça sur la carte. Sachant que... Quand vous avez des cartes comme ça qui vous plaisent mais qui ne conviennent pas, vous pouvez les réutiliser de plusieurs manières. Déjà tout simplement en venant euh, découper comme ceci, donc là par rapport au motif ce serait ici, tout droit, tout simple. Là il y a un F qui se trimballe euh, et qui empêche de faire ça. Euh, donc je vais essayer de découper le tour et je vous reprends euh, juste après. Voilà, alors j'ai découpé, il euh, y avait plusieurs possibilités. Puisque ici on avait un dégradé de bleu par euh, léger, euh, pas à coup, mais comme des bulles, mais pas tout à fait. Euh, les bleus étaient plus ou moins prononcés sur le fond est variable. Donc ce que j'ai fait c'est commencer par découper très large et me rapprocher progressivement parce qu'on peut toujours découper un peu plus mais on ne peut pas euh, remettre du papier. Euh, je me suis arrêtée là parce que j'aime bien la sensation de bulle euh, un peu euh, rond de rondeur par rapport euh, à ces deux baleines euh, a priori euh, la maman et, euh, et son baleineau. Euh, J'aurais pu ici euh, mettre en avant un peu plus le, le, le volume de la de la mer mais euh, ça me plaisait comme ça avec les, les deux queues qui ressortent et puis le reste qui vient faire un peu une forme de coupe euh, très douce ensuite je me dis bah comme ça j'aime pas ce que ça donne ça ne va pas il y a de motif sur motif ça ressort pas j'aime pas même s'il y aura le, le décalage, parce que je compte utiliser de la mousse 3D. Ce que j'ai fait, c'est chercher des papiers. Des ch Alors, je prends les chutes de papier pour ça, généralement. Des chutes de papier dans des tons qui pourraient aller avec. Donc, pour éviter de faire ton sur ton avec du verge faune bleu un peu mélangé, euh, je voulais trancher et reprendre un peu plus tôt les fleurs ici. Donc, j'ai trouvé deux papiers euh, que j'ai dans mes chutes de papier euh, pour venir faire un... un matage à moitié. Alors ça consisterait en fait à venir couper ici et à laisser la baleine déborder mais avoir une, une petite partie en bas. Soit euh, ici par exemple, soit euh, plus bas, à voir ce qui, est, ce qui est sympa. Alors là on a des motifs, c'est pas mal mais je trouve que même si je découpe c'est peut-être un petit peu chargé parce qu'on a des motifs sur des motifs sur des motifs. Mmh, je suis pas persuadée que ce soit une bonne idée. Voilà. Et euh, on a cette possibilité-là. Donc en fait, je pose dessus, même si ça ne va pas euh, ressembler à ça, en termes de disposition, parce que ça me donne une idée, si je regarde sur de toutes petites zones, des contrastes. Par exemple, ici, entre la baleine et le papier, je vois mon contraste. Je vois mon contraste entre mon fond et le papier euh, rose. Donc ça me permet d'avoir vraiment une idée. Euh, de ce que ça peut donner ça je trouve que c'est pas mal donc euh, je vais prendre un euh, de mes masticots voilà et venir euh, couper Donc, alors là je le fais euh, à vue d'œil parce que euh, je, je, voilà ça fait un petit moment que je pratique et que j'aime ça et je vois à peu près euh, quelle taille je veux sur le, le bas euh, ma lame est pas géniale il faudrait que je regarde les tutos et que je vous le fasse partager pour raffûter mes lames. Je sais que j'avais utilisé du... du papier de verre à un moment, mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, ça pourrait donner ça. J'aime pas trop. Voilà. Ça, je préfère. Vous voyez la, la différence le volume qui ressort vraiment avec euh, ce système là par contre il y a plusieurs possibilités pour venir couper à la bonne dimension première possibilité euh, qui est une des plus utilisées c'est de prendre un crayon de papier et de marquer la deuxième, bon bah là je viens de la faire à, à la feignasse <rire> avec mon ongle, ça marche bien aussi à l'œil, je vous le déconseille euh, sinon c'est de prendre les deux et de remettre un coup euh, au bon endroit, technique de feignasse je, je le fais, j'ai commentaire négatif à dire dessus. Et euh, encore une autre possibilité, c'est de coller et de venir couper ensuite. Donc voilà. Beaucoup de, de possibilités pour couper à la bonne dimension euh, en évitant le euh, le mettre à peu près. Voilà. Toujours vérifier avant de coller. Et si possible, vraiment euh, faire tout le montage pour voir que ça nous plaît, qu'on n'a pas envie de rajouter un petit ruban à moitié en dessous, euh, ou à un... je sais pas quoi... <rire> voilà. Donc là, je, je vois, ça fait une, une carte relativement euh, simple dans, et rapide à faire dans son exécution, si on ne tient pas compte du fait que j'avais déjà fait le fond. Mais comme le motif de fond et les figures devant sont assez chargées, moi ça me convient bien, et euh, après on peut réfléchir aussi, est-ce qu'on a un petit sentiment à mettre euh, en plus, par exemple, si vous voulez rajouter bon anniversaire ou je sais pas quoi, il faut prévoir la place, il faut prévoir l'emplacement, il faut prévoir que. Euh, moi, je vous déconseille de mettre des textes sur des motifs parce qu'on voit mal dessus et ça ressort pas. Euh, voilà, donc je vous le déconseille. Euh, là, je suis satisfaite. Donc, on y va. Ne pas oublier de retourner votre papier, euh, notamment s'il a plusieurs. Euh, ici, il a des motifs différents. Oh la vache! <rire> Je suis désolée. Voilà, ça y est. J'ai essayé d'ouvrir un, un pot coincé hier. Je me suis abîmée les poignets Et du coup, là, j'ai un petit peu de mal avec. Euh... Ah! Oh du dieu Avec mon pouce aussi. Alors, ça, c'est une colle que j'avais depuis un moment. Ouf, voilà, ça se voit. Hein. Euh. Elle est flinguée, c'était mon dernier tube de colle en, en bâton, parce qu'en fait je ne je... sais je... pas ça du tout. Ah oh là là Et en fait elle est trop sèche, donc oui la colle peut périmer aussi, si vous ne le saviez pas, et ben voilà. Je me suis dit, ouais c'est un tout petit tube et tout, c'est pas grave, je vais, le... je vais le finir. Et en fait euh, la colle avait un peu fondu, oui ça peut fondre la colle visiblement. La colle avait fondu dedans et euh, elle a séché également. Donc euh, voilà, c'est galère. Essayez d'avoir quand même. Je ne suis pas forcément fan d'avoir une qualité top du top parce que la plupart du temps, pour la plupart des créations, ça ne sert pas, ce n'est pas utile. Et ça coûte potentiellement beaucoup plus cher. Mais enfin. Euh, Évitez quand même d'avoir des trucs comme ça. Parce que là, ça devient vraiment galère à utiliser euh, la colle euh, qui, est, qui est complètement abîmée. Quoi. Voilà Hop, Donc je mets en position, cette fois-ci je n'ai pas utilisé mon, mon double face. Alors théoriquement, parce qu'il y a la théorie et la pratique, théoriquement euh, les colles un peu comme ça en stick, on peut un peu repositionner si le papier est pas trop fragile et tout. Euh, là vu comme elle était euh, déjà sèche à la base, euh, moi je fais pas des manipulations avec de la colle comme ça. Euh, et puis, euh, normalement ça, il n'y a pas besoin de, de faire. Hein, mais je, comme ma colle était vraiment euh, pas en bon état, euh, j'ai préféré venir euh, euh, bien, bien aplatir et tout ça. Je vais mettre de l'adhésif 3D. Euh, donc là, on a les fameux dont je vous avais parlé du magasin de bricolage, et puis euh, on a un truc de loisirs créatifs, donc une grande plaque. Euh, Celle-là, pareil, je l'avais depuis très longtemps et euh, j'attendais d'avancer dans mes dans mes stocks. Et euh, ça me permet de vous montrer un truc bon à savoir, c'est que souvent euh, ces mousses 3D, euh, foam, ces mousses, euh, elles sont vendues par plusieurs plaques et euh, je vous avais dit que quand on achète euh, sur les trucs de magasins de bricolage on a moins de choix euh, et notamment en termes d'épaisseur enfin, vous prenez ce qu'il y a et puis voilà ici voilà je vous les ai sorties du parquet pour qu'on puisse mieux voir nous avons trois épaisseurs différentes alors ça commence bien je vous avais dit hein, c'est pareil elles sont pas euh, euh, elles ne sont pas neuves Voilà Hop Hop là, je vous les range par taille pour vous montrer. Comme ça. Voilà. Ici, celles-ci elles sont beaucoup beaucoup plus fines. Celles-ci, ce sont les moyennes et celles-ci, ce sont les grandes. Celles que vous achetez en magasin de bricolage, elles sont de la taille des, des grandes en épaisseur. Alors, hop, montrer un peu ça comme ça. Voilà pour les tailles. On voit vraiment que la première et la dernière ne font pas du tout, du tout la même épaisseur. Voilà, donc Ça, ça permet d'avoir le choix euh, dans ce qu'on veut mettre comme épaisseur mais aussi euh, de pouvoir varier. Euh, C'est-à-dire d'avoir une grosse pièce par exemple avec euh, un tout petit peu d'épaisseur en plus. Euh, C'est celle que j'avais beaucoup utilisée puisqu'il y a tout ça qui manque euh, comme, euh, comme partie. Où, euh, et puis des petits trucs, euh, des petits motifs un petit peu plus euh, volumineux. Euh, c'est aussi prévu pour les cartes 3D. Alors là, je vais regarder un peu ce que je veux parce que je ne suis pas fanade euh, du très très gros volume. Mais euh, c'est beaucoup ce que j'ai utilisé ces derniers temps. Bon, ouais je pense que juste un tout petit peu de volume ça suffira pour ça. Hop. Alors on attrape. Euh, c'est pas facile euh, du tout à manipuler je trouve donc si vous avez des problèmes de, de dyspraxie, euh, ce n'est pas un produit facile. Parce que les, les mousses sont vraiment très petites à attraper. Et l'idée c'est d'en mettre, alors vous n'avez pas besoin d'en mettre partout, mais essayez d'en mettre au moins aux, aux endroits qui ça fait, c'est au centre. Un peu sur le tour et un petit peu au centre. Donc là j'en ai mis plus dans cette zone-là puisqu'on a une, une, queue, une, une queue à part ne pas rester collé dessus non plus. Voilà. Et puis quand j'en ai une collée sur le doigt, je vais, je vais la mettre aussi. Voilà. Et ensuite, ça c'est l'étape que je déteste. C'est pour ça aussi que je manipule peu ces mousses-là. Et plus le temps passe, moins j'en utilise euh, parce que c'est, il faut avoir les doigts qui fonctionnent pour ça. Euh, par contre, ça, c'est comme le scotch double face avec l'expérience on y arrive beaucoup beaucoup beaucoup plus facilement euh, à attraper vraiment, non pas avec les doigts mais vraiment prendre l'ongle pour décoller le bord et puis après ça part tout seul je vais voir si euh, avec la caméra je peux réussir à vous prendre la manipulation voilà, comme ça je vais vous montrer. Alors, ma caméra, a toujours, euh, elle est toujours pas de bonne qualité, mais mon anniversaire arrive bientôt. Je vous éteins à pour qu'il n'y ait plus de reflets. Euh, et du coup, j'aurai euh, sûrement une meilleure caméra et donc des vidéos de meilleure qualité. Et pour les tutos, ce sera beaucoup mieux. J'essaye aussi de ré réduire la durée des vidéos et de mettre des trucs un peu plus pertinents. Euh, C'est pas garanti. Alors, comment je peux vous montrer ce morceau-là Voilà. Voilà, je prends vraiment mon ongle et je viens juste décoller comme ça. Tout simple. Alors, tout simple euh, une fois qu'on a chopé le truc. Mais au début, enfin, euh, moi je vous j'ai mis des années à arriver à faire ce manip et, euh, et c'est pas du tout facile quand on a les... les doigts qui marchent pas bien. Donc, encore une fois, foutez pas le truc n'importe comment. Euh, regardez bien que vous êtes dans le bon sens. Là, j'ai pas euh, encore collé l'ensemble. Le... Euh, voyez comment vous voulez que ça rende, etc. Positionnez-vous. Là, on n'a plus de problème de reflet. Je vous remets la lumière. Ça va se réajuster. Donc, positionnez-vous bien. Moi, je voulais le mettre un petit peu, peu plus haut comme ça. Voilà. Ce qui vous plaît, ce qui vous semble être euh, le bon endroit, la bonne manière. Et comme ça, le fond, il vient donner un peu une impression de miroitement euh, de l'eau. Je retourne. Mon fond de carte, toujours vérifier le sens. Hein, je précise parce que moi j'oublie que on peut être sûr que si j'ai pas vérifié trois fois, je vais faire la bêtise. Alors ce que je fais comme manœuvre là, euh, parce que je, je, je, je suis censé avoir une vue normale de près, mais euh, voilà, encore une fois c'est un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie ça marche bien. En fait je viens sentir le rebord de mon scotch pour l'attraper la, pour parce que je le vois pas toujours. C'est quand même vachement fin ces trucs-là. C'est pas prêt. Il fais, le mettre sur le mauvais. <rire> je, je le mets sur mon fond de carte. Voilà. Je, je l'ai fait un petit peu trop, un peu trop grand. Hop. Ici. Il n'y a pas besoin de, de faire vraiment euh, tout le tour euh, à fond euh, en collant les trucs et tout. Hein. Vous pouvez mettre par exemple sur la dernière, euh, que ça, voire même pas. Hein. Il faut que ça immobilise et que ça tienne, mais il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Voilà, donc comme je vous disais, on prend l'ongle et on détache. Si jamais, comme ici, le scotch est venu avec et que ça n'a pas marché, vous, pourrez, vous pouvez réessayer une deuxième fois avec votre ongle. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, passez à l'autre côté. Donc là, ça a fonctionné. Alors, autant que possible, moi je sais que j'aime bien les mettre tout, tous. Euh, C'est-à-dire que je tourne ma carte. Alors, si ça ne marche pas, de Hop, voilà. De l'autre côté. Voilà. J'aime bien autant que possible les avoir tous dans le même sens, parce que comme ça, après, je me trompe pas de sens et je déchire pas. Ça m'est déjà arrivé hein. de déchirer la petite euh, pellicule ici pendant que euh, j'allais fixer euh, les trois autres bords, ce qui est un peu dommage. Euh, là, on n'a plus qu'à tirer dans le même sens ça, et ça passe. Donc, dans le sens, dans le même, dans le sens qui m'intéresse, toujours le système là. n'aurais pas eu ce système là, j'aurais été bien embêtée. Et puis, hop, positionner. Donc là, par exemple, je pourrais très bien décider de le mettre un peu plus décalé vers le haut pour avoir ici la place pour un sentiment. Mais euh, c'est pas ce que je veux faire. Je vais continuer sur mes, mes centrés euh, que j'aime bien. Donc là, ça me convient. J'appuie. Une fois que j'ai appuyé euh, à 2-3 trois coins, on s'en fout, c'est bon. Et là après j'ai plus qu'à tirer et comme une fois le premier j'ai trouvé le sens, après je sais que c'est dans le même sens. Et ça s'en va tout seul. Je réappuie, je réappuie une fois et c'est fini. Donc après il bah, va écrire. Hein. Mais moi je vais stocker ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous fais une petite photo, je vous la mets à la fin et puis bah, à votre jouer Bonne créa Au revoir